17 vérités sur les millionnaires. Dans cette vidéo, je vais te parler d'habitude pour les millionnaires, que ce soit en immobilier ou en entrepreneuriat. Donc, si c'est un sujet qui t'intéresse, si tu veux savoir justement comment agissent les millionnaires, comment réfléchissent les millionnaires, je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Mais avant de commencer, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube pour rejoindre des dizaines de milliers d'entrepreneurs et investisseurs. Surtout, n'oublie pas de nous mettre un pouce bleu. Ça ne prend que deux secondes et ça aide la boîte de YouTube à nous faire connaître un plus grand nombre de personnes. Et reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo car tu sauras... Comment mon groupe d'investisseurs et moi-même avons investi plusieurs millions en immobilier ces dernières années afin de devenir millionnaire voire multimillionnaire pour certaines personnes Dans cette vidéo, je me retrouve à Bali, donc comme tu le sais, je suis venu pour plusieurs mois afin de gérer des projets immobiliers, de changer d'air également, de découvrir cette belle île qui est Bali et de justement bah, te partager ça à travers des vidéos de type blog et contenu éducatif. Et dans cette vidéo, on va parler de, des habitudes des millionnaires, car j'ai reçu pas mal de questions à ce sujet sur Instagram, bah, comment agissent les millionnaires, comment réfléchissent les millionnaires pour avoir côtoyé des millionnaires depuis maintenant bon nombre d'années et pour moi-même. Être devenu millionnaire en immobilier puis sur internet. Voilà, je pense que voilà, il y a quelques choses, il y a quelques éléments que je peux te partager à ce sujet. Alors, la première chose que tu dois savoir par rapport aux millionnaires, c'est qu'ils ont très peu d'argent sur leur compte. Tu, si aujourd'hui tu vois quelqu'un qui vaut 1 million d'euros, sache qu'il aura très rarement plus de 50 à 100 000 euros en liquide sur son compte. Pourquoi Parce que le reste de son argent est mobilisé dans de l'immobilier, dans de la bourse, dans des crypto-monnaies ou dans des biens des de type véhicule de luxe ou tableau de luxe, par exemple. Donc clairement, tu ne verras jamais un millionnaire avec un million de dollars ou un million d'euros de sur son compte. Et ça enlève un peu l'image que euh, certaines personnes ont de se dire, voilà, si lui est millionnaire, c'est qu'il a beaucoup d'argent. Moi, par exemple, à titre personnel, si tu me demandes de sortir euh, 20, 30 000 dollars d'un coup comme ça, je te dis, ben, on se revoit dans quelques jours, le temps que j'aille peut-être vendre un bien immobilier ou euh, vendre des actions. Je vois, les millionnaires n'ont pas forcément de l'argent liquide sur leur compte. Donc ça, c'est la vérité numéro 1 par rapport aux millionnaires. La vérité numéro 2, c'est tout simplement que les millionnaires vivent en dessous de leurs moyens. Ce n'est pas parce que tu vas peut-être gagner 5, 10, 20 000 dollars ou euros par mois que tu vas tout dépenser euh, comme ça, tu vois. Euh, tu verras que bon nombre de millionnaires vivent en dessous de leurs moyens. Ce sont des personnes simples qui voilà, ne portent pas forcément des vêtements de luxe, ne, ne, ne roulent pas forcément dans des voitures de sport, etc. De temps en temps, elles se font plaisir, mais voilà, elles sont très rigoureuses par rapport à comment elles dépensent leur argent. Elles sont très regardantes des, des types de dépenses qu'elles font et elles se demandent toujours est-ce que cette dépense va me rapporter de l'argent. Et euh, c'est pour ça que tu verras bon nombre de millionnaires être très stricts par rapport à leurs dépenses personnelles et elles ne vont dépenser que très peu par rapport au montant qu'elles gagnent de façon mensuelle. Moi, à titre personnel, je ne dépense pas plus de 10% de ce que je gagne tous les mois. Et tout le reste, je le réinvestis chaque mois en immobilier, chaque mois dans les crypto-monnaies ou chaque mois dans mon entreprise. Donc, je ne vais, vais jamais prendre la totalité de mes biens et tout dépenser juste parce que voilà, j'ai envie de marcher une voiture ou euh, de partir en voyage, etc. Donc ça, c'est quelque chose de très important que tu dois savoir et que tu dois implémenter dans ta vie de te dire, voilà, je vais dépenser que une petite partie de ce que je gagne et le reste, je vais le réinvestir. Et c'est si ça, qui va te permettre de devenir de plus en plus entre guillemets, en tout cas d'assurer une certaine sécurité financière. La vérité numéro 3 par rapport aux millionnaires, c'est qu'ils ont plusieurs sources de revenus. Euh, moi, j'ai fait une vidéo à ce sujet là, je t'avais expliqué comment j'avais plus de 40 sources de revenus liées à mes différents investissements immobiliers, liées à mes différents placements entre taux monnaie et liées à mes différentes entreprises. Donc, il faut que tu saches que la plupart des millionnaires ont en moins de 7 sources de revenus différentes. Donc, toi également, si tu es dans cette démarche de devenir en tout cas libre financièrement, il va te falloir plus qu'une seul, qu seule source de revenus. Ça peut être de l'immobilier, ça peut être une deuxième activité, ça peut être euh, voilà, euh, des, des actions, de la bourse, etc. Donc il va falloir que tu développes différentes sources de revenus parce que ce n'est pas dit que demain tu n'es pas de problème en immobilier, tu n'es pas de problème en bourse, tu n'aies pas de problème potentiellement même avec ton emploi. Aujourd'hui, si tu ne dépends qu'une seule source de revenus, sache que tu es en danger. Donc il va falloir très rapidement te développer plusieurs sources de revenus qui vont petit à petit, lentement mais sûrement. Compenser ta source de revenus principale et ça te permettra d'être serein si jamais de manière un peu profit. La quatrième vérité par rapport aux millionnaires, c'est qu'ils continuent à s'éduquer constamment. Ils vont parfaire leur connaissance, que ce soit en immobilier, que ce soit dans le domaine du digital, quel que soit le domaine en fait. Parce que, comme je te l'ai dit, le monde évolue. Donc, si tu n'es pas à jour par rapport aux stratégies relatives à ton domaine d'activité, tu vas la largué. Moi, aujourd'hui, j'ai investi des sommes incroyables par rapport à mon éducation, par rapport, euh, que ce soit en immobilier, que ce soit d'un point de vue personnel, par rapport à mon réseau, tout ça. Donc, tu es obligé de continuer à t'éduquer. Et tu peux t'éduquer juste de par, des fois, de rencontrer des personnes. C'est-à-dire, assister à des événements de networking, assister à des conférences, assister à des séminaires, assister à l'une de nos masterclass dont tu trouveras le lien juste en dessous. Tout ça, ça va te permettre justement bah, d'apprendre plus de façon continue. Sache que la vie c'est un, moi j'appelle ça un doctorat infini en fait, dans le sens où même si tu as fait une école de commerce, tu as Bac plus 5, il va falloir que tu continues à apprendre encore et encore. Donc tu as pas mal de contenu sur notre chaîne YouTube, tu as pas mal de ressources juste en dessous dans la description qui vont te permettre justement d'apprendre autre chose que ce que tu as eu à apprendre lors de ton cursus académique. Donc s'éduquer c'est vraiment très important et tu dois, et il est primordial pour toi d'allouer un certain budget chaque année pour ton éducation financière personnelle et même spirituelle même si tu veux la cinquième vérité par rapport aux millionnaires c'est qu'ils font très attention à leur santé et ça c'est quelque chose de très important c'est que si tu es en mauvaise santé si tu es euh, voilà si tu fumes tu bois je suis pas en train de dire qu'il faut se priver de tout mais il faut le faire avec modération si je peux dire mais si tu te laisses aller entre guillemets tu n'auras pas l'énergie qui te permettra d'atteindre tes objectifs tu n'auras pas la vivacité d'esprit par exemple de commencer à réfléchir même le physique pour potentiellement aller te lever aller faire des visites si tu vois ce que je veux dire donc il faut, très, il faut que tu fasses très attention à ta santé idem c'est également un investissement il y a certains aliments peut-être que tu vas prendre qui coûtent plus cher mais parce que c'est de meilleure qualité il y, a il y a certaines pratiques que tu vas avoir en termes de sport avoir un coach sportif, avoir un nutritionniste etc donc tu dois consulter également Professionnels chaque année pour être sûr que voilà, il n'y a rien, à pe... enfin, tu n'as pas de problème de santé, etc., pour te préserver de toute maladie ou autre. Donc, les millionnaires également, c'est quelque chose qui, qui, qui regarde avec très forte attention. Moi, par exemple, c'est quelque chose que je, euh, je sais que c'est très important, c'est même plus important que toi, en fait, finalement, d'être en santé. Parce que finalement, si tu n'es pas en santé, quel que soit le montant que tu gagnes tous les mois ou le patrimoine immobilier que tu as, si tu n'es pas en santé, finalement, tu ne pourras pas en profiter. Donc, la santé, c'est vraiment quelque chose de très important et auquel tu dois faire très attention. également. La sixième vérité que tu trouveras chez bon nombre de millionnaires, c'est tout simplement qu'ils sont entourés de personnes comme elles en fait. Donc comme on dit, on est la moyenne des cinq personnes avec qui on traîne. Donc forcément, lorsque tu vas vouloir atteindre tes objectifs pour devenir millionnaire, ou même seulement libre financièrement ou gagner plus de revenus, tu vas, tu vas devoir te rapprocher de personnes qui sont dans ce processus-là et des personnes qui le sont déjà pour pouvoir évoluer ensemble. Parce que le chemin va être long, tu vas avoir des personnes peut-être qui vont se moquer de toi, qui vont se dire voilà que tu ne penses qu'à l'argent etc, ou qui vont te trouver peut-être trop ambitieuse donc il y, y aura un moment où potentiellement tu vas te, te retrouver peut-être un peu seul. Donc c'est à toi d'aller vers les personnes qui te ressemblent. Tu as, tu as par exemple dans notre groupe de formation, on a des personnes qui investissent en immobilier, qui nouent des partenariats immobiliers, qui deviennent même amis, partenaires, des fois plus même dans certains cas. Donc clairement c'est de rentrer dans une communauté qui va te permettre justement de trouver des personnes comme toi, qui ont les mêmes ambitions que toi et qui sont dans la même démarche que toi de pouvoir atteindre le million, la liberté financière ou peu importe. La septième vérité par rapport aux millionnaires, c'est tout simplement qu'ils privilégient le temps par rapport à l'argent. Je m'explique. Il y a certaines choses que, par exemple, moi, je, je ne fais plus aujourd'hui. Par exemple, laver mes vêtements, faire la vaisselle, conduire. Parce que je me dis que c'est... Mon temps, il vaut plus que ça. Je ne dénigre pas les personnes qui font ça à ma place, bien évidemment. Non? Car tout, euh, tu peux être le meilleur, euh, la, la personne qui repasse le mieux les vêtements au monde, le meilleur cuisinier au monde, et tu peux exceller dans ça et devenir très régie à ça, ça. Maintenant, moi, à mon niveau, c'est des tâches qui n'ont pas une forte valeur ajoutée par rapport à mon activité. Je te donne un exemple. Ça, c'est la liste des trois choses, par exemple, que des entrepreneurs ne font plus arriver à un certain niveau. Conduire, par exemple. Conduire par. Euh, si tu es dans une ville, par exemple, comme je l'étais euh, euh, précédemment au Cam, euh, à Douala, au Cameroun, il y a des embouteillages tout le temps. Donc, moi, j'estime que le temps perdu à conduire me fait perdre beaucoup d'argent. Imagine si tu es dans un embouteillage qui te prend, je sais pas, euh, 3-4 heures de temps. Est-ce qu'il ne serait pas mieux de payer quelqu'un qui te conduit pendant que toi, pendant ces 3-4 heures de temps, tu peux passer des appels, tu peux suivre des formations, tu peux gérer tes investissements au téléphone, tu peux appeler des clients, relancer des prospects et finalement tu vois que ça ça peut te rapporter beaucoup plus d'argent enfin bien évidemment que de conduire tu vois donc à un moment donné il faut pouvoir gagner du temps en dépensant de l'argent donc je préfère par exemple payer des personnes qui vont laver mes vêtements qui vont faire la vaisselle à ma place parce que derrière moi je ne serais pas en train de la regarder en train de faire la vaisselle je serais en train de travailler donc et moi c'est un parallèle que je fais avec les personnes peut-être qui cherchent les bons plans si c'est les rabais les, les, les les coupons de réduction, etc. Pour moi, c'est une perte de temps parce que tu peux passer, il y a des personnes hein, littéralement qui passent une heure, deux heures à chercher comment avoir un rabais de 5 dollars alors que si elles avaient mis ce temps-là, si elles avaient alloué ce temps, à peut-être développer une nouvelle idée, ne serait-ce que même réfléchir à une idée de business qu'ils vont potentiellement lancer d'ici quelques mois, bah, sur la durée, ils gagnent beaucoup plus. Donc, temps versus argent, les millionnaires ils privilégient le temps et ils investissent ils achètent le temps d'autres personnes pour pouvoir gagner encore plus d'argent. Donc ça, c'est quelque chose de très important que tu dois également intégrer si tu souhaites atteindre certains euh, objectifs, que ce soit en immobilier ou même en affaires ou même personnellement. Moi C'est-à-dire, moi, depuis que j'ai réfléchi de cette manière, mes journées sont plus longues entre guillemets parce que bah, je passe plus de temps à faire ce qui me rapporte le plus en fait. Et tout le reste, je le délègue, même si ça me coûte de l'argent, je sais que derrière, bah, j'en gagne deux à trois fois plus minimum. La huitième vérité, par rapport aux millionnaires c'est qu'ils prennent des risques dans la vie on n'a rien sans rien donc si tu n'es pas prêt à prendre des risques sache que tu n'atteindras jamais tes objectifs et ça c'est clair on n'a rien sans rien donc euh, à un moment donné il va falloir que tu te jettes dans le vide pour au moins essayer même si tu tombes tu sauras comment ne pas tomber la prochaine fois tu vois donc à un moment donné il va falloir prendre des risques une vie sans risque pour moi c'est une vie triste si je peux dire c'est bien de se tromper, c'est bien de faire des erreurs, c'est bien d'avoir même des douleurs parce que peut-être en te trompant tu vois ça va te faire mal et c'est bien parce que ça te permet de, de t'élever, c'est-à-dire de, de progresser. Donc à un moment donné il va falloir que tu prennes des risques. Moi par exemple j'ai pris des risques euh, d'un point de vue entrepreneurial en quittant mon emploi sans savoir comment j'allais manger dans 30 jours par exemple. J'ai démissionné, je me suis dit j'ai 30 jours pour pouvoir atteindre mon objectif, pour lancer mon activité sur internet. C'est la même chose, ça a été la même chose en immobilier quand je me suis lancé en immobilier, je n'ai pas forcément beaucoup d'argent et j'ai pu te dire que mes trois premières années d'investissement immobilier, je tournais à flux tendu, c'est-à-dire que, que tout le cash flow, je le réinjectais, toute mon épargne, je l'ai réinjecté et j'avais très peu beau vivre finalement. Mais ça valait le coup dans le sens où oui, j'ai pris des risques parce que j'aurais pu avoir des impôts au niveau des loyers et j'aurais été dans la merde, mais le fait d'avoir pris ce risque, ça m'a permis finalement d'acheter plus de logements, d'acheter plus d'immeubles et finalement d'atteindre la liberté financière plus rapidement. Alors que si j'avais été conservateur en me disant non, bah, je vais peut acheter un appartement par an ou un appartement tous les deux ans, au lieu d'acheter quasiment un appartement tous les trois mois, bah, peut-être que je ne serais pas aujourd'hui ici à Bali en train de te tourner des vidéos parce qu'aujourd'hui l'immobilier me permet de venir ici de façon libre pour te tourner ce type de vidéo-là. Donc à un moment donné, il va falloir que tu prennes des risques dans ta vie. Et même si tu te trompes, c'est pas grave parce que dans tous les cas, il faut que tu te trompes pour t'améliorer. Et pour devenir encore plus performant dans ce que tu en milieu. La neuvième vérité par rapport aux millionnaires, peut-être pas investisseurs, mais surtout millionnaires, entrepreneurs, c'est qu'à un moment donné, ils ont souffert dans leur vie. Ça, c'est pour avoir côtoyé bon nombre de personnes qui ont des gros succès. Il y aura toujours un côté triste ou douloureux dans leur parcours. Perte d'un proche, frustration au niveau du travail, trahison, séparation, maladie. Donc, et toutes ces choses en fait, je pense, hein, moi mon niveau, parce que moi également j'ai ma part de, de souffrance dans le sens où ben, voilà j'ai perdu un projet, j'ai euh, euh, voilà, eu pas mal de pression par rapport à mon emploi, j'ai connu des burn-out, etc. Donc toutes ces choses-là, ça, ça a été mon moteur finalement dans l'atteinte de mes objectifs. C'est que je me disais, à chaque fois que j'avançais, je me disais, ok, voilà pourquoi je fais les choses en fait. C'est par rapport à telle ou telle raison. Et ces telle ou telle raisons sont, des, sont la plupart du temps liées. À des souffrances ou à des douleurs que j'ai vécu dans le passé moi je n'ai jamais vu d'entrepreneur millionnaire ou multimillionnaire ou d'investisseur qui n'est pas passé par une phase où ça a été difficile sinon bah ben, à, à quoi ça sert en fait finalement parce que si tout va bien et que voilà la vie est rose que tu as tout ce que tu veux dans ta vie ben, forcément tu vas pas prendre certains risques et c'est des fois le fait d'avoir vécu certaines expériences qui te permettent d'avoir vécu certaines expériences douloureuses qui te permettent ben, de prendre certains risques et de te dépasser pour pouvoir ne plus avoir ce type de douleur ou ce type de frustration ou ce type de, de maladie, peu importe. Donc vraiment, prends ça comme une arme en fait. Donc réfléchis à peut-être ce qui s'est passé dans ton enfance ou dans ton parcours ou enfin voilà, quelque chose qui t'a vraiment affecté et prends ça comme une arme, prends ça comme une force qui va te permettre d'aller au plus loin dans ton parcours d'investisseur et d'entrepreneur. La dixième vérité sur les entrepreneurs, ou Les millionnaires, entrepreneurs, investisseurs, tout ce que tu veux, c'est qu'ils achètent des personnes, ils achètent des choses chères de temps en temps pour se mettre en condition. Je m'explique. Demain, si un de tes objectifs ou un de tes kiffs, c'est peut-être de rouler dans une belle voiture, il faut que tu t'autorises à rouler dans une belle voiture en essayant cette belle voiture. Peut-être ça va te prendre un mille dollars ou un mille euros de location de cette voiture là pour que tu te sentes vraiment apte à le faire, prêt à le faire, que tu t'autorises à le faire, tu vois. C'est la raison pour laquelle de temps en temps, il faut que tu payes des choses chères, c'est-à-dire si tu veux te dire ok, là je vais aller manger dans un restaurant et je vais aller dîner dans un restaurant étoilé, ça peut peut te peut-être coûter 200, 300 dollars le repas, tu le fais quand même. Si tu te dis ok, j'aimerais voyager en business class, rien ne t'empêche lors de ton check-in de demander bien, combien coûte l'upgrade en business class, peut-être ça va te revenir moins cher que si tu l'avais pris euh, normalement on va dire parce que des fois ils ont des, des, des ils peuvent te vendre des places moins chères lorsque tu fais le check-in sinon pas rempli toute la business class euh, pareil pour les vêtements les montres etc donc de temps en temps autorise toi à exagérer dans tes dépenses pour te conditionner en fait parce que si tu te dis ok ah tu vois une belle voiture tu te dis ok non moi je peux pas rouler dans cette belle voiture c'est fait pour les autres pareil tu n'y arriveras pas donc de temps en temps il faut, il faut pouvoir vivre l'expérience pour te dire que en fait, finalement, ce n'est pas, pas, si, pas, si, euh, pas si inaccessible vu que moi je l'ai fait. Et crois-moi que psychologiquement, tu vas voir les choses autrement. Donc, tu ne seras plus trop impressionné de voir quelqu'un dans une belle voiture ou de voir quelqu'un en business class pendant que toi, tu es au fond de l'égo. Parce que tu te diras, moi je l'ai déjà fait, donc je sais ce que c'est en fait. Et, tu, et vous, vous mettrez au même niveau euh, par rapport à ça. Donc c'est très important de, de temps en temps, je ne suis pas en train de te dire de faire ça tout le temps, mais au moins une fois par an, de t'offrir quelque chose de luxueux, si je peux dire, pour te conditionner dans l'atteinte de ton objectif. La onzième vérité sur les millionnaires, c'est qu'ils travaillent sur leur développement. Quand je parle de développement, c'est de développement personnel. Et moi, c'est quelque chose de très important et c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé dans mon développement, dans mes activités, dans mes investissements. C'est-à-dire, il va falloir que tu travailles ton mindset, ton état d'esprit, comment tu réfléchis, comment tu penses, comment tu vois les choses, etc. Moi, il y a un livre que je te recommande, c'est de Miracle Morning. Ça fait depuis... J'ai lu ce livre il y a de cela trois ans je crois. Et comment dire je. Il y a un rituel, le ce que je fais tous les matins, qui a littéralement changé ma vie. Et bon nombre d'entrepreneurs ont des rituels chaque matin pour, comment dire, pour se reconcentrer sur eux-mêmes, pour penser, lire, méditer, voilà, se recadrer en fait à l'essentiel, ce pourquoi ils font les choses, pourquoi ils font les choses et ce vers quoi ils s'en vont. Donc c'est très important vraiment de prendre du temps pour toi pour travailler sur ton développement personnel, il y a énormément de contenu à ce sujet, il y a énormément d'exercices que tu peux essayer sur une période de 30 jours. Moi par exemple j'ai fait le savers, savers c'est quoi C'est S pour silence, A pour affirmation, V pour visualisation, E pour exercice, R pour reading c'est-à-dire lecture et S pour scribing, écriture. Donc c'est des choses que j'ai fait tous les matins depuis maintenant sans arrêt, donc même au moment où je te parle là ce matin. Je l'ai encore fait et j'ai juste essayé pendant 30 jours et finalement c'est devenu une habitude et si je ne fais pas mon saveur, si un, un matin je ne fais pas mon saveur je sais que ma journée est gâchée en fait parce que ça va commencer à me... voilà je me dire qu'il y a quelque chose qui va où. pas ou j'ai pas défini mes objectifs de la journée donc je veux commencer à m'embrouiller dans ce que je fais etc donc il faut que tu puisses travailler ton développement personnel car ça va avoir des effets bénéfiques sur ta santé car c'est le plus important sur tes relations sur tes affaires et sur ton déploiement, ton développement, après ça comme tu veux. Donc, c'est très important que tu mettes en place des rituels relatifs à ton développement personnel pour aller vers. La douzième vérité sur les millionnaires, c'est qu'ils se lèvent tôt. Comme on dit, le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. Moi, je n'ai jamais vu un entrepreneur, un investisseur, entre, enfin, quelqu'un de débrouillard entre guillemets, se lever tard. Il y a de cela quelques mois, j'étais euh, dans le sud de la France. J'ai revu des amis à moi. Il dit, mais les gars, comment vous faites pour vous lever à 14h C'est-à-dire, c'est 15h, mais c'est... pour moi, c'est comme, si tu, tu... comme si tu meurs, en fait. Tu vois ce que je veux dire C'est comme si tu meurs. Donc, c'est important de se lever tôt. Je te dis pourquoi Parce que rien que le fait de te lever deux heures plus tôt que la plupart des personnes, par exemple, qui se lèvent à 7h ou à 8h, tu gagnes un mois sur l'année. Si tous les jours, tu te lèves plus tôt de deux heures, tu gagnes un mois sur l'année. Si tu es entrepreneur, tu sais ce que ça veut dire. Ça veut dire un mois de chiffre d'affaires en plus, ça veut dire plus de bénéfices. Si tu es un investisseur, ça veut dire peut-être un immeuble en plus. Et finalement, tu vis plus longtemps. Tu préfères, vivre, tu préfères vivre en dormant ou vivre en étant éveillé. Donc clairement, se lever plus tôt, ça n'a que des bénéfices. Même sur ta santé. J'insiste beaucoup sur la santé. Donc clairement, essaie juste de te lever tôt et fais les tâches qui te contrarient le plus, où tu as peut-être le plus de difficultés. Fais ça le matin lorsque tu te lèves. Et tu verras qu'à 9h, lorsque tout le monde commence à se réveiller, entre guillemets, après le café, tout ça, toi, tu auras déjà plié la moitié de ta journée. Moi, je me lève tous les matins vers 5h30. Je peux te dire qu'à 10h, 11h, j'ai terminé ma journée et après, je peux aller à la page tranquillement, me relaxer et faire ce que je veux. Mais je fais déjà pas le même travail que quelqu'un qui travaille peut-être 10h par jour. Donc, essaie juste de te lever tôt et tu verras ce que ça, ce que ça va produire dans ta vie. La 13e vérité sur les millionnaires, c'est qu'ils délèguent beaucoup. Il délègue beaucoup. Je l'ai dit tout à l'heure par rapport au fait euh, de privilégier le temps par rapport à l'argent. Il délègue beaucoup les tâches, par exemple à répétition. Par exemple, les mails. Par exemple, répondre à certains appels téléphoniques. Par exemple, bouquer des... tu vois, Il y a pas mal de choses que moi, par exemple, je délègue parce que justement, ça me, donne, ça me demande peut-être beaucoup plus de temps. Ça ne veut pas dire que la tâche, entre guillemets, elle est ingrate. C'est juste que moi, je ne le fais pas mieux que cette personne-là. Il y a des personnes plus douées que moi dans certains domaines. Je te donne juste un exemple, les mails, moi, je fais énormément de fautes d'orthographe. Donc, clairement, je ne vais pas m'amuser ou prendre le risque d'envoyer un mail à des prospects ou à des clients. Je vais formaliser le mail avec mes fautes d'orthographe. Je vais déléguer à une assistante qui va relire le mail, puis elle va l'envoyer à tout le monde. C'est la même chose en immobilier. Moi, je suis investisseur immobilier, donc je sais faire de l'argent avec l'immobilier. Ça ne veut pas dire que je sais gérer l'immobilier. Donc, forcément, je vais déléguer ça à un gestionnaire qui, lui, et expert dans le domaine tout comme le montage vidéo tout comme les publicités etc tout ce que je fais dans mes activités ben, je vais les déléguer à des personnes qui le font mieux que moi ça ne veut pas dire que je ne sais pas le faire je sais monter des vidéos je sais lancer des publicités sur internet je sais gérer des biens immobiliers mais je suis pas l'expert dans ce domaine là donc en investissant ou en étant ou en travaillant avec une personne qui le fait mieux que toi ben, forcément ben, c'est bien pour cette personne là parce qu'un échange de, de, de bons procédés et c'est mieux pour toi parce que ben, euh, finalement, tu perds moins de temps et tu te concentres sur ce sur quoi tu es réellement compétent. Moi, par exemple, c'est plus la création de contenu, c'est plus la stratégie, c'est plus l'investissement, le financement créatif, etc., la motivation. Moi, je me concentre dessus et tout le reste, voilà je m'associe avec des personnes qui le font mieux que moi, moyennant bien évidemment une certain, euh, un certain montant par rapport à leur service. Tout simplement. La quatorzième vérité sur les millionnaires, c'est qu'ils paient très peu d'impôts très peu d'impôts. Et je peux te dire, excuse-moi d'avance si tu es dans cette situation, c'est que les personnes qui paient le plus d'impôts, malheureusement, ce sont les salariés. Et ce sont les salariés parce qu'ils ne savent pas comment optimiser leurs revenus. Grâce à l'immobilier, tu peux optimiser tes revenus liés à l'emploi. En étant entrepreneur, en étant chef d'entreprise, il y a également des stratégies qui te permettent de payer beaucoup moins d'impôts. Les millionnaires ne paient pas d'impôts parce que c'est eux finalement qui comprennent le système. Moi, par exemple, je ne suis pas en train de dire que je ne paie pas d'impôts. Je ne fais pas d'évasion fiscale ou quoi que ce soit, mais je paie très peu d'impôts. Et finalement, je décide même quand je paie de l'impôt, parce qu'il existe des stratégies, quand tu as plusieurs entreprises, où tu peux ben, transférer ton bénéfice dans une autre entreprise en créant une charge pour pouvoir réinvestir, par exemple, en immobilier, alors que le salarié lambda, lui, on va lui prendre la moitié, et il ne sait même pas où c'est parti, en fait. Tu vois ce que je veux dire Donc clairement, les millionnaires paient très peu d'impôts. Toutes les personnes que tu vois, les multimilliardaires, etc., sachent qu'ils paient très peu d'impôts. Donc maintenant, de quel côté tu veux être? Tu veux être la personne qui paie beaucoup d'impôts ou tu apprends des meilleures stratégies pour payer moins d'impôts finalement Comme je te le rappelle, tu as la masterclass juste en dessous où je t'explique en partie des stratégies pour payer moins d'impôts par rapport à les La quinzième habitude ou vérité sur les millionnaires, c'est qu'ils voient toujours sur le moyen et long terme. C'est-à-dire, tu, tu verras rarement un entrepreneur à succès par exemple, prendre des décisions comme ça sur un coup de tête. Tu vois, ça va toujours être réfléchi, même par rapport aux dépenses. Ok, est-ce qu'en dépensant comme ça, ça ne va pas affecter tel ou tel autre paramètre par rapport à mon activité ou par rapport à mes finances? Parce que tout est planifié. C'est-à-dire, moi, je prends toujours des décisions sur trois mois. C'est-à-dire, tous les trois mois, bon j'ai mes, mes objectifs sur l'année que je vais décliner par trimestre, puis par mois, puis par semaine, puis par jour. Donc, si demain quelqu'un débarque et me dit, « Ok, Florian, il y a telle opportunité. » Si ça ne rentre pas dans... Mon projet, enfin dans mes objectifs du trimestre, je vais lui dire, on se revoit dans trois mois, on se revoit dans deux mois. Je vais réfléchir, on se revoit plus tard. Et je vais essayer de l'intégrer peut-être dans mes objectifs. Si ça ne rentre pas dans mon objectif de l'année, je lui dis, rendez-vous l'année prochaine. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faut toujours voir sur le moyen long terme. Car le, mieux tu, le plus tu planifies les choses, le mieux tu prendras de meilleures décisions maîtrisées. Et le moins tu prendras de risques, même s'il faut en prendre. Je sais que ça vient peut-être en opposition avec ce que je te disais tout à l'heure. Mais à un moment donné, il faut que tu gères également ton risque tout en, tout en prenant des risques. Par exemple, s'il si demande de ramener une nouvelle opportunité, où tu sais qu'il y a des risques à prendre, sachant que tu es en train de saisir d'autres opportunités, où il y a également des risques à prendre, là tu te commences à te mettre en danger. Parce que tu auras deux fois plus de risques à gérer. Tu vois donc, il faut toujours, et je sais des fois qu'il y a des offres à l'échange il y a des choses qu'on va te proposer où tu te dis, ah non, mais peut-être que je vais gagner plus, etc. Moi, à chaque fois que j'ai fait ça, c'est-à-dire à chaque fois qu'on est venu me présenter une nouvelle opportunité où j'ai foncé tête baissée, j'ai perdu de là. Soit j'ai perdu de l'argent, soit j'ai perdu du temps, soit je me suis embrouillé avec la personne. Tout simplement. À chaque fois, j'ai même fait une vidéo, j'ai fait une vidéo par rapport à ça sur comment j'ai perdu 130 000 dollars. Je t'invite juste à aller regarder sur ma chaîne et tu verras que c'est parce que j'ai pris une décision sur le court terme. Ce n'était pas prévu dans ma stratégie de base. Moi, j'ai juste été attiré par le gain rapide. Voilà. J'ai tout simplement mérité, j'ai tout simplement plus ce que j'ai mérité, voilà donc euh, toujours moyen long terme et n'oublie pas la règle, une année, trois, euh, trimestre, mois, semaine, jour, même heure, parce qu'après après tu peux décliner également tes objectifs par heure, la 16e vérité sur les millionnaires, c'est qu'ils aiment tout simplement vivre de nouvelles expériences, parce que finalement on fait tout ça pour quoi On fait tout ça pour être libre, on fait tout ça pour avoir plus de temps, même... On fait oui, on fait pour l'argent, mais l'argent vient, ce n'est qu'une conséquence, enfin, ce n'est qu'un moyen si je peux dire, donc l'idée c'est de vivre de nouvelles expériences, voyager, passer du temps avec tes proches, vivre de nouvelles expériences avec tes proches, rencontrer de nouvelles personnes, découvrir de nouvelles cultures, il n'y a pas mieux que de voyager en fait, même dans une période comme celle-ci où on est supposé être confiné par exemple en France ou au Canada, voilà, ça ne m'empêche pas de voyager et de rencontrer de nouvelles personnes, de, de rencontrer de nouvelles cultures, ça, Franchement, ça, ça, ça te donne une telle ouverture d'esprit que voilà, tu, tu n'es plus la même personne en fait. Et je pense que l'être humain doit évoluer et il n'y a pas mieux que l'expérience, le voyage, les rencontres, les discussions avec des personnes pour évoluer dans ce sens-là. Et maintenant, la dixième vérité sur les millionnaires ou les entrepreneurs à succès,